Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Le CNRD de Mamadi Doumbouya. Temps vers sa fin. Salut, salut, salut, salut la famille. J'espère que vous allez bien. Partagez le direct dans tous les groupes. Voilà. J'espère que vous allez bien. Salut la famille, toujours Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Voilà, on vous a dit les secrets militaires. Nous n'allons plus parler de ça ici. Ça c'est entre les militaires. Le CNRD, ils ont cru pouvoir tromper tout le monde. Aujourd'hui, ils sont paniqués. Panique totale. Panique totale au sein de l'armée. Panique totale aujourd'hui. Sur le plan politique, ils ne peuvent plus dribbler les politiciens. Ils ne peuvent plus tromper les politiciens. Vous avez entendu mourir. Voilà, on a besoin de mobiliser plus de 5 000 milliards. Vous n'avez rien, rien à dire d'abord. Wallah, voilà, vous êtes perdus. Vous êtes complètement perdus. On vous avait prévenu. Votre transition là, vous allez mal finir. Oui, on a besoin, on dirait des enfants, on a besoin de 5000, les 10 points. Parce qu'ils ont compris aujourd'hui. Les militaires sont fâchés. Ils essayent de rassurer. Personne ne va vous écouter maintenant. Et aura des manifestations. Le départ même de Mamadou Doumbouya, du, du poutiste. Même sans le côté militaire, le peuple va demander le départ de Mamadi Doumbouya. Et ça, c'est pour bientôt. Ça, c'est pour bientôt. On vous a déjà dit. On vous avait prévenu ici. Bande de voleurs, vous n'avez pas compris. Bande de narcos, vous n'avez pas compris. À Tralou non, vous étiez des intouchables. Vous êtes en train d'humilier nos élites. On vous parle, non, vous ne comprenez pas. Vous, vous êtes en train de construire nuit et jour. On vous parle, vous ne comprenez pas. En tout cas, ce qui reste clair, il n'y a plus de négociation pour Mamadi Doumbouya. Kondé, arrêtez de vous fatiguer. Vous êtes en train de pleurnicher aujourd'hui que vous avez besoin de 5 000 et quelques. Le peuple, vous avez compris. Le président Fakonde, il ne faut pas l'aimer. Il a organisé des élections avec des fonds propres. Cela prouve à suffisance qu'ils sont capables de diriger mais des bambins des bonariens des voyous viennent prendre ils prennent le pays en otage dans l'arrogance regardez aujourd'hui où vous avez mis l'économie du pays où vous avez mis l'économie du pays c'est pitoyable la vie des guinéens aujourd'hui mamadi Doumbouya, on t'avait prévenu vous avez cru que c'était une course de vitesse mais regardez-vous aujourd'hui les militaires en tout cas ce qui reste clair il est temps comme je vous ai dit Restez soudés Mamadou Doumbouya n'est rien Idi Amin n'est rien Une fois que vous êtes soudés, ces bandits là ne peuvent plus rien Si vous voyez qu'il est en train de, de se taper la poitrine, c'est vous C'est parce que jusqu'à présent Vous ne l'avez pas encore sommé d'abord Vous ne l'avez pas encore dit la vérité Et c'est pourquoi ce bandit de Mamadou Doumbouya et Idi Amin Pensent que non, ils sont intouchables Aujourd'hui la peur est de leur côté Mamadou n'arrive pas, il ne dort même pas bien des fois, il se cache, il ne dort même pas au palais. Si ce n'est pas, il amin. Le bandit voulait se retrancher au camp de Frecaria. On il m'a faussé là-bas. Non, il m'a faussé. Il m'a faussé. Il m'a faussé là, il m'a faussé là-bas, il m'a faussé là Le mal se paye par le mal. Il que m'a pas fait, il ne m'a fait. Il m'a dit qu'il n'a pas fait, Il m'a fait, m'a fait. Ta vie aujourd'hui là, tu n'arrives plus à dormir, maman dit. Parce que tu t'es dit que tout groupe militaire peut taper sur toi. Et à les l'ingratitude. Ton ingratitude, maman dit, tu vas payer ça. Ton ingratitude, tu vas payer ça. Encore le prévenir, et Non, non, non, c'était du bluff, assiné temps, bon tant. Non. Donc. Euh, <coughs> Regardez-moi, un qui dit que vous souhaitez la chute. C'est Mamadi qui est homme, un bandit, un, un, un, un narco comme ça. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, Mamadi. Même grand-père est mieux que Mamadi. Ton bandit de Mamadi Doumbouya, même grand-père est mieux que lui. Même grand-père, grand-père, même, la dernière fois, il est en train de dire qu'il n'aime pas les fils de l'homme Bali. Quand quelqu'un te fait du bien, là, il faut être reconnaissant. Grand-père lui-même, il reconnaît ça. Donc votre Mamadi là, le bandit, le narco là, personne ne veut de lui. Regardez l'armée aujourd'hui, des arrestations. Depuis qu'il est venu, il y a eu quel changement Une année et quelques. Ce bandit de Mamadi Doumbouya, c'est un narco de Amara. Vous êtes en train de parler. Des voleurs viennent, des narcos, tous c'est connu. Et c'est ceux qui ne veulent pas qu'on parle. Et les bars cafés, les guirassis, les journalistes là, ceux qui faisaient les enquêtes au temps du président Fakonde, Les narcos, ils les connaissent. Mais à cause d'argent, c'est bon à rien, la ferme. Ils ne peuvent pas dire la vérité au peuple de Guinée. Le peuple, moi je vous ai dit, <rire> au départ j'ai dit la vérité allait triompher. Les militaires ont compris aujourd'hui. Si vous voyez que ça ne va plus maintenant, tous les militaires ont compris. Les mensonges, ils ont menti aux officiers malinqués. A le président Fakonde. mettez les cœurs partagés. Ils vont oui. se fatiguer. Que le président Fakonde, voilà, il est fatigué, il, il est condamné, il va plus en sortir. Qu'on a la responsabilité, si on ne prend pas le pouvoir, c'est fini. Des menteurs, les militaires ont compris que oui, celui qui pouvait, c'était le président Fakonde. Le pays était sur la voie de l'émergence. Autant de projets, ils viennent se flanquer sur les projets du président Fakonde. Ces bandits, avec leur voyage à l'étranger, ils n'ont pas pu signer un contrat. Parce que aucun état normal, aucun état normal, un état sérieux ne va financer quoi que ce soit en Guinée. Parce qu'on a affaire à des voyous, on a affaire à des bandits, on a affaire à des narcos. Et c'est ça la vérité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Kondé est en train de pleurnicher. Sinon, pour un état, c'est quoi Le président Fakonde a laissé plus de 1 milliard, 500 millions. Les bandits sont en train de pleurnicher plus de, ils ont besoin de plus de 5 000 milliards. Ça veut dire une fois qu'il n'y a rien dans les caisses. Bandit non ils sont arrivés en super de temps. On parle de 34 000 milliards de déficit. Aujourd'hui, les bandits réclament combien 5 000. C'est pour vous dire combien de fois que c'est des tonneaux vides. C'est des bonariens. C'est des vrais voyous, ces gens-là. Non, là, ce sont des voyous. On a affaire à des voyous. Ce ne pas des gens sérieux. Ils n'ont aucune notion de la République. Amara, voyou. Bala Samoura, voyou. Idi Amin voyou. Là, il m'a dit voyou. Ces gens, cambré nous Vous avez cru que ça allait être facile, non ah non, nos problèmes, c'est les anciens. Hey, Humiliez-les, faites tout ce que vous voulez. Mais le peuple est conscient, on voit tout. La vie des Guinéens avant le 5 septembre et maintenant. Allô, fils, l'homme, palilou. Moloyokonyuma, Kalounien. Allô, Cambré-Palo, Songlu. Dianfantelou. Altray la cono, altray Dialla, di dial la. Song, bassan, kennyon coca. cambré qu'est-ce que vous avez apporté Le prix du riz Vous avez pu créer des emplois Idi c'est ce n'est pas le recrutement des militaires qui l'importe aujourd'hui. L'administration, ce n'est pas leur affaire. A personne, Djafolo, quand on ne pense pas que nous sommes Et quand dans le cas de la nuit, on ne peut pas faire comme on a dit. Soulompalilou. Alumana Je vous ai dit, oh Allah, vous allez mal finir. Nala, quelle que soit la situation. Mon fassori l'attend. Les, 18 bars, les 28 les 28 toi, que ça soit respecté, moi, je dis, je m'en fous de ça. Ce qui reste clair, il n'y a plus de confiance. Les partis politiques n'ont plus confiance. Les militaires ont compris que Mamadi était menteur. Idi Amin était menteur. Et c'est ça, la vérité. Et cette vérité-là, vous ne pouvez pas changer cela. Tout ce que le peuple demande aujourd'hui, c'est votre départ. Vous avez rendu ce pays misérable, le CNRD. Mamadi Doumbouya et son clan de bandits de narcos. Bon, je vous ai dit, les militaires, vous savez, moi, je vous avais parlé depuis longtemps, le cas de Idi Amin. Je vous ai dit, Mamadi n'est rien. Mamadi, c'est impureux. Wallah, bin Mamadi allait fuir. Même le jour de l'attaque, le 5 septembre, Mamadi était caché à l'hôtel. Si ça ne marchait pas, il allait fuir pour aller à l'ambassade de France. Je vous ai dit, occupez-vous de Idi Amin. Une fois que vous neutralisez Idi Amin, c'est fini. L'armée guinéenne, vous avez votre liberté. Tout le problème, tout le malheur, c'est ce bandit, c'est ce vieux voyou de Idi Amin. C'est ce vieux voyou de Idi Amin qui est en train de détruire. Même Mamadi, lui aussi, n'a rien compris. Et vous, vous avez juré devant le président Fakonde. Votre serment, ça sert à quoi Mama. Donc, entre eux, là, ils vont se manger. Comme je vous l'ai dit, Idi Amin n'est pas rassasié. C'est que la personne que lui a fabriqué, le commande aujourd'hui, ça ne le plaît pas. Tous les problèmes des militaires, c'est Idi Amin qui est à la base de tout. C'est quelqu'un qui est rusé. Il ne parle pas, il pousse les gens. Et après, maintenant, quand Dumbuya lui demande, il dit voilà, mon avis c'est ça. Même le bruit. Est-ce que quelqu'un qui est inspecteur, il n'a plus d'unité, il n'est pas à la tête de bataille, Comment on peut créer des bruits entre lui et, et Mamadi? C'est pourquoi je vous ai dit, ne parlez même pas de l'affaire là. Les gens qu'il cherche, c'est que Idi Amin veut contrôler l'armée. Des gens qui sont soumis à lui. Le jour qu'il va dire, tampon sur Mamadi Doumbouya, c'est fini. Là, lui devient le président de la transition. Mais Idi Amin café. Je l'ai dit, je préfère Mamadi reste que toi, Idi Amin. Toi, Idi Amin, que tu viens. Wallah, je préfère cela. Ah. Hein, hein? Il qu'à a quelqu'un là où il est faux, mais il est Idi Amin. Crâne rasé. Son jour, Wallah, anti-Feféou. Parce que tout le malheur, les faux coups d'État, autant du président Fakonde, c'est Idi Amin. La mort de Kelefa Diallo, l'accident, celui qui, était, qui devait faire les enquêtes, tout, c'est Idi Amin. Celui qui a dit à Kelefa de prendre l'avion paix à son âme, c'est Idi Amin. Le cerveau du coup d'État, tout, Mamadi, connaît quoi est-ce que Mamadi, il pouvait avoir le kilo de se lever, aller voir le commandant de camp J'ai envie de faire ça. Non. Mais tout celui qui était le directeur de cabinet, au ministère de la Défense, les nominations, celui qui a recommandé les gens auprès du président Fakonde, c'est Idi Amin. Donc c'est pourquoi je vous dis, Walloy, Mamadi, est zéro dans tout ça. Tout le problème, l'armée, débarrassez-vous de ce crâne rasé, de ce vieux con de Idi Amin. Si vous le faites, Bill Loy, vous allez voir tout de suite... Si les 42 généraux étaient dans l'armée aujourd'hui, même si d'autres devaient partir à la retraite, je vous dis ces bêtises que Idi Amin est en train de faire n'allaient pas arriver. C'est lui qui monte tous les complots. Tous les complots en Guinée, du temps de -en -en jusqu à Comté jusqu'à maintenant, c'est Idi Amin. Tous les faux complots, c'est ce vieux. Voir les Occidentaux, c'est ce vieux Idi Amin. Moi, tant que Idi n'est pas arrêté, tant qu'on ne se débarrasse pas de Idi Amin, moi, Damaro, je ne serai pas. Mamadi, lui seul, wallah, la pression, Mamadi, va accéder. Tout. Vous avez vu quand il y a eu le coup d'état. À ce moment, le vieux, il était au Cuba. Il n'y avait pas de problème. Mamadi n'a pas frappé quelqu'un. Il n'a pas arrêté quelqu'un. C'est quand ce crâne rasé est rentré. L'aéroport, au nom de ses couturés, les biens que tout ça, ça a commencé. Les années des autres ont commencé. Tout le bro... Les gens ne comprennent pas. Mamadi, c'est quelqu'un qui aime la facilité, la blague, les trucs. Donc, et les trucs méchants là, il n'est pas dedans. Mais celui qui le téléguide, je vous ai dit, c'est Idi Amin, le problème. C'est pourquoi Mamadi Doumbouya ne fera rien de bon. Il peut faire le mal, se racheter. Mais il ne va jamais s'en sortir tant qu'il y a la pression de Idi Amin sur lui. Je vous ai dit, les nominations, les camps militaires. Mamadi, lui, je vous ai dit, c'est les forces spéciales. Mamadi n'a pas de promotion dans l'armée. Et Idi Amin, pour pouvoir mieux contrôler, le crâne rasé, il a fait partie des 42 généraux. Hein? Donc, euh, ok, toi Mohamed Kamara, euh, je crois que je viens de je vais te Je t'avais bloqué, mais tu n'as pas compris, je viens de te bannir. Voilà. Donc la famille, il faut que le peuple de Guinée se lève, les partis politiques... Nous devons demander le départ de, de Mamadi Doumbouya. Il a fait le coup d'état au président Fakonde. Il dit que le président Fakonde n'est pas bon. Il dit que non, la Guinée, ça n'allait pas, il n'y avait pas de liberté, il n'y avait pas de démocratie. Eh Allah. Eh Mamadi. Eh de Tatoi, ta, à la CNRD, Aïtabraka Kounakbeay. Eh, votre bienfaiteur, Momi Kanyuma Kalunya. Ce n'est pas vous qui avez pris les armes pour le mettre au pouvoir. Mm-hmm, n'y a pas de l'aide, alussoulombalou, Al fislu l'homme balilou. Et au conna côté ce coloa, qu'on l'a ce Allez, il faut être jeune, il faut être grand. Des gens bêtes comme vous. Idi Amin bête, Amara bête. Là, il m'a dit bête, Balas bête. Aujourd'hui, regardez la situation. Vous ne faites que endetter le pays. Vous ne faites que endetter le pays. Vous ne faites que supprimer des emplois. Des bandits réunis. En ça Hein On dit le temps est le meilleur juge. Attendez. Qu'est-ce que vous, vous avez fait mieux que le président Fakonde les chantiers dont vous voulez vous accaparer pour dire c'est vous. Les Guinéens conscients, les Guinéens réfléchis, eux ils savent que oui, tous ces projets ont été montés de financement par le président Fakonde. Sauf les enfants, les illettrés que vous, vous manipulez parce qu'eux ils voient le physique, mais ils ne savent pas d'où vient l'argent, les projets. Mais Hankerimalou, Albekaron, les chantiers où vous êtes flanqués aujourd'hui, c'est grâce au président Fakonde. Alou Balilou, Balilou, Mandin Maintenant, je vais encore répondre à ce. Attendez. Hein. Parce que, ça veut il y a des gens. Euh, je vais je vais prendre un, bol, un bon temps. Mon frère, tu étais aux États-Unis ici. Tu es vieux que moi, tu es âgé que moi. Monsieur, ta famille est ici aux États-Unis. Je ne vais jamais dire ton nom. Tu es forestier, mais tu te fais passer que tu es sous D'abord pour te dire que tu n'as même pas de dignité. Il faut être fier. Il faut être fier de ce que tu es. Moi, Damaro, je suis 100% Konyanke. Fier d'être de, de, de Damaro. Fier. Voilà. Donc. L'éducation que j'ai reçue, je dis à l'Iam de Lilay. Mes deux parents ont été à la Mecque. C'est pourquoi quand je vous entends parler de Conoris, que toi tu vas parler de moi. Monsieur, tu as abandonné tes enfants ici. Toi, on t'a rapatrié aux États-Unis ici. C'est toi qui vas venir dire aujourd'hui si les Malinqués ne supportent pas Mamadou Doumbouya. Si les Malinkés ne supportent pas Mamadou Doumbouya. Toi, tes enfants sont ici. Comment on t'a rapatrié des États-Unis Il faut dire ça aux Guinéens. Vous étiez tous contents la dernière fois. Le pion du CNR de contre moi la dernière fois. Je vous ai dit que je ne vais pas vous répondre. Mon frère, comment toi tu as quitté les États-Unis Tu es aujourd'hui quelque part en Belgique. Tu es allé en Afrique. Tu t'es quitté, quitté. Je ne vais pas rentrer dans ta vie privée. Mais je te promets que je vais aller prendre photo avec tes deux enfants et ta femme. Et tu vas voir ça. Ça dit, vous, vous êtes là en train de parler de conneries. Toi, comment on t'a rapatrié des États-Unis Hein? Comment, toi, on t'a rapatrié des États-Unis Toi, tu vas t'asseoir, tu vas parler du général. Moi, je travaille, je paye les impôts. Je fais tout. Toi, tu as... C'est-à-dire, band... je ne vais même pas rentrer. Pourquoi tu as eu des problèmes vous, vous, vous flanquez. Vous, les blogueurs qui parlez de Damaro, qui est mieux que Damaro Qui parmi vous Vous vous flanquez tellement que vous voulez voir Damaro à terre. Mon frère, je t'ai dit, hein, j'irai prendre la photo... Ta femme et tes deux enfants, et je vais montrer aux gens. Comme il y a Otanara, dans d'Ina Naora. Toi, tu es forestier, tu n'es même pas fier d'être forestier, tu te fais passer. C'est parce que je l'ai traité de soussou hier. C'est lui qui dit que si les malinqués ne supportent pas, c'est fini pour les malinqués, et je vais T'as donc à dire. Nous, on a dit après le président présent, c'est docteur Kassori. Quand c'est toi qui nous avais dit ça, T'as donc à dire. Des, fils, des faux types comme ça, tu étais aux États-Unis ici. Pourquoi tu te flanques pas pour dire comment on t'a viré des États-Unis Il m'a Tes enfants sont là, tu ne dis pas ça aux gens. Tu ne dis pas ça aux gens. Moi, c'est le général, vous allez parler. Je vous ai toujours dit, cherchez à vous renseigner sur le général. On Mara. On mara Mara, Parce que Moutana, non dit. Non, il n'est pas sous sous. J'ai eu... Eh, vous savez, c'est le général 5 étoiles. J'ai eu l'info sur ce ce, ce bon arien. Il était aux états unis ici. Il n'a rien fait pour lui. Il a été rapatrié. Lui vient se flanquer quand il va parler de moi. Toi, tes deux enfants et autres sont là. Même il n'a... Oh non. Yeah. C'est-à-dire, quand, quand tu habites avec un faux type qui cherche à te nuire, tout, tous les microbes vont parler de toi, quoi. Ça dans la vie, quand tu es avec des microbes, hein? d'autres parasites aussi vont dire qu'ils vont parler du général. Matin, midi, soir, du 5 septembre, Damaro ne fait même pas 24 heures sans faire de vidéo. Vous voyez Damaro toujours. Damaro peut avoir des problèmes. Damaro peut avoir problème ici aux États-Unis. Hein? Damaro, avec hein, son réseau, les bonnes personnes, des bonnes arrières. Madame Falaybergo, nous, Allah, Fonsiga, Éraginé, Fonsiga, Atlanta, Éraginé. guinée À nous, il photo tongo, moi en face Facebook, Et tant quelle est américain, maintenant, tu vas t'asseoir, tu vas dire aux gens, comme... Benito, non, non, non, mon frère, des bons arrières comme ça, ils vont venir s'asseoir, ils vont parler des gens. Hein? Ici, sauf si tu es paresseux, tu ne veux rien faire aux états unis Tu fais ton UBA, tu n'as rien tu n'as eu. Moi, je suis sorti 4 heures seulement, j'ai 100 dollars. 4 heures, j'ai déjà mes 100 dollars. Est-ce que je peux être affamé pour ça Je suis sorti, vous voyez, c'est une voiture électrique même. Je suis en train de charger. 4 heures seulement, je dis bien 4 heures, j'ai déjà plus de 100 dollars. Uh -huh. Vous vous êtes flanqué là-bas. Les gens ont les papiers ici. Ils font leurs vidéos. Ils viennent ici. Benito ne dit jamais à quelqu'un envoyez ma cachette, envoyez-moi ça. Personne. Tous ceux qui parlent, ils le font par, par conviction. Qui m'a une fois vu ici Eh hey, Damaro, hey, Damaro a dit J'ai des problèmes, aidez-moi. Moi, moi j'ai toujours des, des grands qui peuvent faire des gestes pour moi, mais je n'ai pas besoin de venir faire du bruit ici. Je ne suis pas payé pour ce que je fais vous venez vous flanquer, vous attaquer aux gens. On dit, vous voulez défendre Mamadou Doumboué Défendez. Il a changé quoi C'est ce que vous devez parler. C'est comme ça vous allez. Hein Ah Non mais c'est incroyable. Et vous voulez toujours parler de nous Dans le cas de Dieu, ils, ils n'ont même pas de dignité. Ils disent quelque chose aujourd'hui, demain ils disent le contraire. Mais nous, nous sommes constants. Nous restons constants parce que la vérité si c'était question d'argent, qu'est-ce qu'ils n'ont pas proposé Mamour Sila, Benito, moi, tous ces gens-là. Mais vous voyez, regardez aujourd'hui le pays, la situation. Rien ne marche. Rien. Mamadou Djombouya, un narco, quelqu'un qui était en Hollande. Tous leur groupe, les papas Foufana, ils étaient aux États-Unis ici. Les Ahmed Durak, qui est derrière lui, son protocole, il était aux États-Unis ici. Des bandits comme ça. Des gens recherchés par FBI. Pourquoi eux, ils ne viennent pas ici aux États-Unis vous venez vous flanquer quand vous parlez de nous. Si nous, on voulait la faciliter, là. On, allait, pff, on allait prendre 200, 300, 000, 500 000 dollars. On se tait. Mais ça, il y a quel baraka dedans Il y a quel baraka dedans Eh Président Alpha, qu'on est coqué, moulinier, fisserie, l'homme, balilou, sonou, narcolou. Hein Toi qui dis que j'aime l'ancienne Kuruma, là, que tu aimes l'injure. Ah ouais j'ai loupé. Comme j'ai dit narco là, c'est ce que tu dis injure là. Ah ouais j'ai loupé. J'ai loupé. maman dit narco. Il dit ami narco. Si tu n'as pas été à l'école là, uh -huh, va te renseigner. Dans le cas de l'école, tu es fort. Est-ce que ces gens-là connaissent le respect Cambré bas. Ceux qui ont applaudi le 5 septembre. Est-ce qu'ils ont fait ce que ceux-ci la veulent Disons que c'est une partie du peuple. Ils ont applaudi le 5 septembre. Est-ce qu'ils ont fait ce que ceux-ci la veulent C'est ça la vérité. C'est pour vous dire que le coup d'État était un instinct de survie des narcos, des officiers narcos, contre le président Fakonde, Quand il disait que des certains cadres malinqués, ce sont des malhonnêtes, ce sont des idiamines, ceux qui ne connaissent que l'argent. Qui ne cherche qu'à diviser les Guinéens. Donc la famille, je vais vous laisser. Le combat continue. On est ensemble. Kala nous aide. Bonjour, je crois à tout le monde. Voilà. Allah man demena. Allah la kanala. Ana héré menou. Allah ma okela. Allah ma menou bola ankuna. Soulong bali menou. Menou ma menou mal la mwa balubuien. Et moi, je suis a je là, je suis là. suis là, je suis là, a suis là, de suis là, je a là, je la là, je la là, je suis là, tout le là, se lève ce je là, je dit, il faut que ce je suis là, faut que là, bandit dégage. Merci Sikens, Sikens. Merci à vous. Merci à Barry. Le, le Dieu, merci à vous. Kalousangare, merci à vous. Bawel, ouais, Diallo. Je, le pays ne sera pas tranquille. C'est toute l'étendue du territoire aujourd'hui. cest à quand tu as affaire à des vouriens, à des bandits, regardez aujourd'hui la débauche, la misère des Guinéens. Des vouriens comme ça viennent qu'on la refondation. Des arrogants, des bandits de grand chemin.